toi qui suis ma chaîne euh, Bienvenue Aujourd'hui, maintenant Avec moi J'instaure Un nouveau type de vidéo Qui je l'espérais Allait se passer en, en, en Direct, en live Mais mon téléphone ne permettant pas Avec mon compte Youtube De faire des vidéos en live Il a été décidé <rire> Il a été décidé de d'enregistrer cette vidéo, néanmoins dans un souci euh, d'honnêteté, de transparence et d'être sincère au maximum de moi-même, j'ai décidé de ne pas faire de montage et de te livrer à toi qui me suis, qui me regarde maintenant cette vidéo en, en RAW, de manière pure et directe. Comme je l'ai dit, sans montage. Le... Ce genre de vidéo à partir de maintenant, qui, est, qui sera sous forme de vlog du coup, je vais te raconter mon histoire présente, ce que je vis en tant qu'être humain, ce qui me traverse comme douleur, peine, joie, espoir, les écueils que je peux... Euh les écueils que je peux vivre au travers euh, de ma quête d'être humain au travers de ma quête d'être humain parce que jusqu'à présent j'ai euh, c'est à, à la fois un défi pour moi même de, euh, de me livrer d'être euh, en totale transparence en... et le plus sincère possible donc ce, euh, ce vlog il y aura peut-être euh, deux ou trois vidéos par semaine je pense ça va dépendre de ce que je vis je ne peux rien prévoir donc euh, peut-être une deux voire trois vidéos par semaine seront, euh, seront tournées un peu à l'arrache et tu pourras du coup me suivre me poser des questions et voir que euh, tout à chacun nous vivons les mêmes à notre manière avec notre coloration mais nous vivons les mêmes choses et pour euh, et pour débuter cette série de vidéos j'augmente la luminosité si je peux non je peux pas d'accord et pour euh, et pour commencer cette série de vidéos, j'aurais voulu parler de ma motivation profonde et réelle qui me pousse à, à accompagner les gens, à transcender leur ombre et leur lumière, à aller vers ce côté euh, authentique et sincère, en toute transparence et en toute clarté. Et pour te donner un peu l'historique le, le, de, euh, de, de cette vidéo, et du pourquoi je, euh, je parle de ce, euh, de ce thème en particulier, de ma motivation profonde, c'est que c'est venu dans un jeu tout bête qui s'appelle Action ou Vérité. <rire> J'étais avec des personnes que je rencontrais pour la première fois et l'une d'elles, que je salue au passage, m a, nous a proposé de, euh, de se présenter, de faire connaissance au cours de la soirée, non pas en discussion classique, banale et parfois ennuyeuse et trop à la surface, mais en, en action et vérité. Ce qui a tout de suite été euh, apeurant et tentant. Mais au final, on, on m'a posé une question qui a révélé en moi cette réponse, qui m'a fait poser les yeux sur quelque chose qui était là depuis le départ mais que je ne voyais pas. Et cette réponse, c'était ma motivation. Qu'est-ce qui a fait que j'accompagne les gens que j'ai si à cœur, cette transparence que j'ai si à cœur de, de pouvoir emmener et faire découvrir au maximum de monde qui qu sont que nous sommes des lumières, que nous sommes des ombres et que nous sommes au delà de tout et que l'on peut créer et recréer sa vie à chaque instant et en fouillant au fond de moi même au fond de mon cœur, au fond de mon être au fond de mes tripes j'ai découvert que ce qui était à l'origine de ça c'était ma blessure d'abandon ma quête d'être proche des gens ma blessure de rejet que tout ça tout ce que je fais avait pour origine quelque chose que je perçois comme étant négatif. Ça me fait vraiment quelque chose de te le dire maintenant. De l'avouer. De poser carte sur table avec toi qui me regarde. Parce que je me suis souvent caché derrière des masques, parce que je me cache encore derrière certains d'entre eux. Et exprimer pleinement pourquoi je fais les choses est quelque chose qui est pour moi très important. Donc ma blessure d'abandon est la raison principale, mon moteur à tout ce que je fais au sein de mon activité professionnelle parce que j'ai à parce que j'ai souhait, souhait pleinement de me retrouver intime avec les gens de me retrouver intime avec les personnes que j'ai en stage que les personnes que je suis pendant mes séances et que la stratégie que j'ai mis au point au fur et à mesure de ces années, c'est celle de devenir accompagnant, de devenir une personne qui accompagne les autres vers leur évolution. Parce que ça me permet de me sentir moins seul. Parce que ça me permet d'être euh, au plus proche, de combler cette, ce trou, quelque part, me pousse à générer quelque chose. Et je voulais te dire merci de ton écoute. Merci d'avoir prêté une oreille à ce que je te disais, à ce que je te dis maintenant t'invite toi aussi à me dire pourquoi tu fais les choses en commentaire. Ce genre de vidéo est aussi là pour initier un dialogue un peu plus direct, un dialogue un peu plus intime entre toi et moi. Donc n'hésite pas à, à m'exprimer ce que tu penses de tout ça, à m'exprimer quelle est pour toi ta motivation profonde à réaliser cette tâche auquel tu tiens le plus rendu ici je pense réellement avoir tout dit je te remercie pour euh, encore une fois ton écoute si cette vidéo te plaît n'hésite pas à la liker et à mettre un pouce bleu parce que ça me fera voir très clairement que des gens écoutent ce que je dis ça donnera aussi l'occasion à d'autres personnes qui sont en quête d'eux-mêmes, qui sont en quête de transcender leur ombre et leur lumière, d'avoir accès à cette vidéo. En attendant, je suis content, euh, moi, d'avoir sauté le pas, parce que ça faisait, déjà, ça faisait déjà un mois que cette idée me trottait en tête, et que je n'osais pas me jeter à l'eau et euh, je suis fier de moi concernant ce pas là en attendant je te souhaite une belle journée d'hiver et je te dis du coup à très vite petite lumière et je te fais plein de bisous salut